À l'instant même où quelqu'un peut dire « je me rends compte », s'il dit après « je suis désolé », vous pouvez faire confiance à son « je suis désolé si ». S'il ne s'est pas rendu compte, vous ne pouvez faire aucune confiance à son « je suis désolé ». Il n'y a pas eu de souvenir, il n'y a pas eu de retour sur soi avec « je me souviens plus ou moins bien de ce qui s'est passé ». Rappelez-vous que plus le temps passe, moins bien on se souvient. « Je me souviens, j'ai donné un sens à ce qui s'est passé ». Je me suis rendu compte que c'était pas bien, pas joli, bagna, bagna, ce que vous voulez. Une fois qu'on s'est rendu compte, dire « je suis désolé » prend tout son poids, a de la valeur. On peut être la personne la plus limitée de la planète, la plus bête de la planète, la plus vilaine de la planète, et on peut retrouver sa souveraineté d'être à tout moment.